Bonjour, lui c'est Antoine et lui c'est François, nous sommes les deux fondateurs de Biomère. Avec Biomère, notre ambition c'est de promouvoir une alimentation plus saine et plus responsable en allant au-delà du cahier des charges bio-européen. Cela se traduit notamment par un recours à des ingrédients 100% bio et issus de filières équitables lorsque cela est possible. Le kombucha, c'est une boisson pétillante issue de la fermentation naturelle de thé qui commence par une infusion de thé, puis un ajout de sucre, sucre qui sera en partie consommé par les micro-organismes pendant la fermentation. Il s'ensuit une phase de fermentation qui va durer entre une à deux semaines car l'objectif chez Biomère c'est de promouvoir cette boisson en proposant des recettes qui soient à la fois bonnes pour la santé et gourmandes et accessibles en termes de goût. À la fin de cette phase de fermentation, nous allons ajouter des jus, des infusions pour donner du goût et de la couleur à nos recettes et nous allons embouteiller dans des bouteilles un petit peu particulières qui sont végétales, compostables industriellement et issues de la valorisation de la bagasse de la canne à sucre. Chez Biomère, notre objectif, c'est de promouvoir un kombucha qui soit vivant, naturellement pétillant, qui soit bon au goût et qui soit également conçu, pensé et mis en œuvre de manière vertueuse et cohérente. Et cela se traduit notamment par un label de RSE nommé Bioentreprise Durable, porté par le SINABIO, le syndicat des producteurs et transformateurs de la bio, et un agrément ESUS, l'agrément d'État de l'économie sociale et solidaire. Nous avons aujourd'hui quatre recettes, citron gingembre, citron vermante, pêche et hibiscus myrtille, et bientôt des nouveautés. Nos produits sont aujourd'hui disponibles chez Biocop, Naturania, Agna, Bio bon, marché de Léopold des Sceaux so sous la marque Jubile, mais également chez Monop Monoprix et Carrefour Market sous la marque Attica. Aujourd'hui nous sommes à un tournant de notre existence. Nous avons besoin de fonds pour continuer à nous développer, à recruter, à améliorer notre présence en magasin, et à emménager dans un nouveau local de production de dimensions significativement supérieures. Nous avons besoin de vous, alors rejoignez-nous